C'est ma révision 12 000 km, la bête elle est couverte, elle est, elle est remisée, c'est bon. Alors je vais vous montrer le prix donc d'une révision 12 000 km alors, que j'ai effectué au garage Lukini Moto à Ajaccio. Donc en Corse du Sud, euh, c'est une, une concession officielle, hein, c'est pas un revendeur, c'est une concession officielle. Donc les prix que je vais vous montrer sont officiels. Donc si vous avez plus cher, c'est obligatoirement du vol. Parce que une, qui dit qu fait, euh, un truc officiel, c'est-à-dire qu'il doit faire exactement ce que Honda leur dit et eux, ils font ni plus ni moins que ce qu a leur dit. Même au niveau des, des main-d'œuvre, ils font 30 euros de l'heure. Donc c'est pas 50 ou 80 ou des conneries ou je sais pas quoi. C'est 30 euros, c'est parfaitement honnête. Euh, je vais vous montrer d'abord la révision, donc combien ça vaut des 12 000 km, et après je vous montrerai le prix donc du kit kitchen, parce que j'ai dû changer mon kitchen, donc euh, pignon, sortie de boîte, couronne, plus euh, la chaîne. Et euh, au passage, c'est une chaîne renforcée qu'ils m'ont mis, de la marque DID, hein, ceux qui font beaucoup de motos, en particulier du motocross et de et, euh, et l'enduro, connaissent très, très très bien cette marque, ce sont des chaînes renforcées. Donc avec ça, vous pouvez tirer dessus, tout ça, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça que c'est un tout petit peu plus cher. Mais c'est le prix qui est marqué sur le catalogue sur le truc Honda, des pièces détachées. Donc c'est ni plus ni moins que ce qui est marqué. Alors, on va commencer. La révision des 12 000 km. Alors, bon, il y a remplacement de l'huile, filtre à huile. Euh, bon, le kitchen, on ne regarde pas parce que ça, c'était parce que j'ai eu le remplacement du kitchen. Parce que, comment dirais-je, parce que moi, elle était, elle était cassée. Mais sinon vous ne voulez pas ça. Après vous avez les contrôles, donc précieux pneus avant-arrière, les plaquettes, Moi, tout était bon. Ils ont juste contrôlé, ils ont dit tout est nickel. Donc voilà, ça vous coûte 130 euros TTC. Une révision de à 12 000 km chez Honda. Ça vous coûte voilà, euh, 130 euros TTC avec la main d'œuvre, bien sûr. Après, tout dépend, tout dépend, tout dépend, tout dépend. Euh, comment l'appelle ça le modèle de la moto, si c'est une 1000, peut-être que ça coûtera plus cher, moi c'était un CB650R voilà, maintenant, après, combien vaut le prix du kitchen alors, il y a le filtre à huile, non, ça c'est, non, ils n'ont jamais mis, le à huile. que je comprends pas trop ah oui, il m'a fait des remises, Ils ont été sympa, je vous expliquerai pourquoi euh, excusez-moi, j'ai un peu les doigts à parce que j'ai fait de la mécanique sur la moto hein. alors, le kitchen, euh, tout ça, machin, bordel, machin ça revient à peu près dans les 200, si je me trompe pas, dans les 200 euros. Hein. joint de chaîne, commande, je dis pas de bêtises, hein. je crois que c'était à peu près ça, dans les 180, dans les 180 200, je crois qu'il m'avait dit 213 euros. Hein. Je regarde bien, moi je suis pas trop, moi les factures, hein. je suis pas trop facture. Euh... Ouais là parce qu'il m'a fait des remis, ah voilà, je suis con. Kit chain, voilà. le kitchen voilà, ça vaut 213 euros TTC je me disais, putain, j'aurais pu le trouver donc il m'a fait moins 10%, il a été gentil, il l'a fait qu'à 191,70 parce qu'il a eu pitié de moi il a dit, putain, à 12 000 km, vous avez la chaîne qui lâche il a dit, c'est quand même pas normal il a dit, je vous ai fait une petite remise de 10% parce qu'il a dit, voilà, donc en tout, voilà ça m'est revenu à 379,85 euros ça me dit, oh, putain, c'est hyper cher et tout non, c'est le kitchen chain si j'avais pas eu le kitchen euh, j'avais 213 euros de moins hein. donc c'est le kitchen qui vaut super cher hein. C'est parce que j'ai eu mon kitchen, sinon c'est la révision des 12 000, voilà, vous faites moins 213 euros, c'est pas... Ça fait entre 3, 3, 6, 2, 1, 3, 360, voilà, plus la main d'oeuvre, c'est ça, c'est à peu près dans les 130 euros, bon là il n'y a pas la main d'oeuvre, plus on va dire 30 euros de main d'œuvre, ça fait 160 euros, voilà, 160 euros, ça m'aurait fait à peu près, je crois, un truc comme ça. 160 euros TTC, si je ne me trompe pas, parce que moi je suis très très fort en maths, m'excuserai. Mais voilà, donc je pense qu'à peu près dans les 160 euros TTC, et euh, donc la, la kitchen vaut 213 euros. Donc il m'a fait même une remise, il me l'a fait à 191,70. Donc au passage, euh, vous en trouverez beaucoup des, des, des, des garages qui non seulement euh, vous font des remises sur des kitchen, ils vous font exactement le prix de chez Honda c'est France, pas, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas gonflé les prix tout ça. Euh, petit truc au passage également, ça a été changé aux petits oignons. Euh, impeccablement fait, ils m'ont changé les pignons sortie de bois. J'ai tout recontrôlé aujourd'hui, hein. j'ai regardé tout. Tout est impeccablement fait, bien serré, tout nickel. Il y a... Aucun truc mal foutu ou des coups de clé. Vous savez, des fois, vous avez des garages ah, vous avez des coups de clé dans les bras oscillants. Ils font n'importe quoi, ils vous cassent tout. Attendez, je vous promets, hein, j'ai eu des choses mais à, à tomber par terre. Là, je suis tombé vraiment sur une concession. Bon, C'est là où j'ai acheté ma moto. Hein. Mais euh, je ne suis pas allé souvent moi, en révision. Ça fait la deuxième fois la première fois, c'était juste un vidange et un changement de filtre à huile. Donc, je me suis dit, bon, ça, même le con, il sait le faire. Mais là, je suis allé aujourd'hui, ils m'ont fait tout ça. Plus, ils m'ont fait la vidange, changement de filtre à huile. Et, alléluia, mes frères, pour une fois, je suis tombé sur un, sur un garagiste qui fait enfin une vidange avec le, le niveau d'huile entre le milieu, le mini, le maxi, au milieu. Donc, c'est un type, en plus, qui est vraiment mythique. Qui, le, le, la tension de chaîne, certains, vous mettre un contrôle. La tension de chaîne, impeccable, 3 cm au rasoir le mec. Putain, il était carrément, il est arrivé au pied à coulisses, c'est obligé. Au 3 cm, le mec pile, pas de 5 ou, ou 3, 5, 3. Je sais pas comment il s'est démerdé, mais vraiment 3 au rasoir. Et, euh, et au niveau de, comme ça peut être de, de l'ajustement, c'est de, de part et d'autre de la roue, impeccable. Le type, il l a fait à l'a fait au pied à coulisses, obligé parce que je fais pareil. vous faisait comment je le sais, parce qu'il a pile un centimètre de part et d'autre. C'est exactement ce que je trouve, moi, comme ça, quand je le fais. Là, tu obligé de le faire soit à la règle, soit au pied à coulisses. Impeccable, vraiment. Là, ils ont un très très bon mécano. Euh, il m'a fait vraiment du très très très très bon boulot. Vidange, on voit l'huile, elle est jaune miel. Elle est, on voit qu'elle a été changée. Elle sent vraiment le neuf. Quand vous la prenez sur le doigt, vous la sentez. Elle sent vraiment le neuf. Fitra 8, je l'ai vu changer, impeccable. Non, mais je, je précise quand même, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de voleurs hein, ces temps-ci hein, dans les caragistes. Beaucoup de gens qui se plaignent, ou alors ils sortent avec des notes astronomiques. Et là, certains vont me dire Ouais, mais c'est super cher. N'oubliez pas qui a le, le changement. Hein 213 euros et regardez il a été sympa il m'a fait moins 10% donc 191 euros ttc certains vont me dire ouais mais c'est super cher pas du tout il y a un qui est allé à marseille chez, chez une, un concession Honda pourtant c'était officiel eh c'était des voleurs le type il lui en fait 275 euros de changement de kitchen, main d'oeuvre comprise bien sûr, hein. 275 euros ça veut dire que moi si j'avais pas eu le reste il m'a dit que j'en aurais eu que pour 191,70 euros de, de changement de kitchen donc euh, parce qu'il a dit à ce moment-là, il a dit euh, la main doeuvre on vous l'aurait offerte. Même toi, même le type, il était sympa. C'est un jeune à, à l'entrée, euh, travaillait dans la concession. Il m'a dit, il était tout désolé. Il a dit putain, c'est pas normal, 12 000 km Il a dit vous tirez, vous, vous l'agressez bien votre chaîne. J'ai dit ouais, ouais, je l'agresse bien c'est tout. Il a dit je comprends pas. Il a dit vous tirez beaucoup dessus. J'ai dit ouais. Il a dit peut-être elle avait un défaut. Il a dit je comprends pas trop. Mais même le mec, il voulait au début, il voulait me changer que la chaîne. Il m'a dit écoutez, ça vous va cher, on vous change que la chaîne. J'ai dit non, non, non, vous me changez tout. J'ai dit parce qu'après euh, si quand un pignon il, il, il s'est déjà usé avec la couronne, si vous remettez une chaîne neuve dessus, ça va, ça va l'user deux fois plus vite et c'est pas bon. Faut, il faut tout changer quand c'est comme ça. Il ne faut pas changer à comprendre. Est, ça y va de votre sécurité. Mais voyez, le mec, il vous pousse pas du tout à l'achat. Euh, même quand il m'a fait payer à la fin, je vois qu'il était désolé pour moi. Il a vu la somme. Il a dit bon écoutez, on vous a fait quand même 10% sur le filtre à huile, je vous ai fait 10% sur le machin. Non, c'est vraiment, vraiment, comme je vous dis, je vous rappelle, hein, il s'appelle Lukinimoto. Bah, de toute façon, c'est facile. En, encore il n'y a que deux concessions officielles. Hein. Un Bastien, un Jacques. -Saud. Bastien, il allait pas c'est des voleurs en puissance. Et ça va, il faut, faut, faut n'importe Quoi. par contre eux ils sont très très sérieux ils sont sympathiques très aimables très très très aimables je vous reçoivez avec le sourire et tout très aimable euh, du très bon travail euh, pas cher du tout je dirais vous dis certains qui ont dit ouais mais c'est cher non non c'est facile vous allez sur le site Honda et vous et vous tapez Honda pièce détachées. Et vous regardez, ils vous mettent tous les prix officiels Honda pour ne pas vous fassiez escroquer. Et bien, c'est exactement le prix. C'est 213 ou 220 euros, je crois, le kitchen chez Honda, officiel. Et lui, me l'a fait à 191,70 euros. Regardez, je vous m'envoie. Hein. 191,70 euros. Il m'a fait même 10%. Il n'était pas obligé de faire ça. Hein. Pas du tout. Hein. C'est simplement de lui-même. D'initiative, il a dit, je vous fais 10% parce que la note est, est déjà chère. Donc, Voilà. Non, c'est très, très très très franchement, je suis vraiment, vraiment content. D'ailleurs, je pense racheter une deuxième moto chez eux. Donc, je ne prendrai pas une Yamaha. Ça serait une Honda. Je vous, je vous ferai la surprise à c'est. Ah, je vous laisse deviner à c'est. Bon, ça sera un trail. Hein. Ça ne sera qu'un trail, comme je reste sur l'idée. Je garderai la mienne, hein. toujours la CB650. Euh, toujours bien couverte, regardez. <rire> couverte à bord. Au moins trois couches de drap et tout. Elle est couverte à mort mais ça sera un try, et je vous laisse deviner quel c'est. Mais ça sera chez eux, hein. c'est obligatoire. Oh, non, non, moi, moi, des gens comme ça, il faut les féliciter, il faut les encourager, il faut aller chez eux. Si vous faites un tour en Corse, si vous avez besoin de faire réviser votre Honda ou, ou faire un changement de quelque chose, allez chez eux direct, ils sont super sympas, et ils font pas trop cher, et puis bon. donc voilà. Donc voilà, si vous... Donc ça, c'est dans voilà, 130 euros TTC. Le, le, ça, c'est le, le changement... Le, comment on appelle ça le la révision des 12 000, puis vous rajoutez 30 euros, donc 160, 160, à peu près 160 euros, la révision des 12 000. Le kitchen, donc, il a 213 euros. Bon, lui m'a fait 10% de remise, mais temps qu'ils ne vous le feront pas, c'est 213 euros, puis il faut rajouter 30 euros de, de main d'œuvre, il faut une heure à peu près, pour changer. Donc ça fait deux, parce qu'ils ont du boulot à côté, ils n'ont pas que vous, donc ils prennent une heure. Euh, ça fait à peu près dans les 240 euros, voilà, 240 euros. Donc les gens qui ont eu pour 275 euros ou 300 euros de conneries de kitchen, c'est des voleurs, ils sont, tous, ils sont mis la différence dans la poche. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation les potos. Il y a d'autres vidéos maintenant qui vont arriver. Maintenant que ma chaîne, elle, elle est changée, ben, c'est bon. Hein, je vais pouvoir rouler, mais beaucoup plus loin et, et différent de, des endroits que j'allais toujours au même endroits parce que ma chaîne, elle était ben, explosée. Hein. Alors, je pouvais pas trop me faire des longs, longs kilomètres. Là. Du côté, je, je, je repartirai du côté de même de Porto Vecchio, tout ça. Je vous montrerai. Il y a des super beaux paysages comme au début. Allez, ciao, ciao.